Vu la stratégie de défense de l'avocat Weinstein là C'est l'ancien avocat de Strauss-Kahn. Le type a un nom compliqué quoi. Ah bah, en fait, il dit qu'on ne peut pas reprocher à son client d'avoir accordé des promotions canapées. et d'ajouter que euh, ce n'était pas du viol. Bon, alors moi déjà, je savais pas qu'il travaillait chez Cure Et puis ensuite, euh, il y a deux, trois petites choses que je pense qu'il faudrait qu'on revoie ensemble, monsieur Brafman. Des notions comme ça sur lesquelles vous semblez euh, buter. Alors déjà, il y a une grande. Grosse grande différence entre euh, ce que vous appelez promotion canapé et ce dont est accusé Monsieur Weinstein. C'est une notion qui vous paraît euh, comme ça complètement étrangère, c'est pour cela que euh, je me propose hein, de vous l'expliquer, histoire de faire avancer le droit commun. D'accord Allez, on y va Le consentement Non, ça vous dit rien mmh. Ouais, je m'en doutais. Bon, en même temps, c'est pas Dominique qui vous aurait tuoté sur le sujet. Euh, le consentement, monsieur Brafman, c'est quand une personne accepte de son plein gré, sans contrainte ni menace, d'avoir une relation sexuelle. Oui, parce que, parce que vous voyez, euh, en fait, céder, ce n'est pas consentir. Et oui, mais c'est important. Ah, c'est la que, Parce que vous voyez quand, par exemple, euh, vous usez d'une rhétorique fumeuse, comme, euh, oui, mais si une femme décide qu'elle a besoin d'avoir une relation sexuelle, et eh ben vous allez droit dans le mur, quoi. Non pas que, personnellement, ça me dérange outre mesure, mais au nom du droit commun, toujours, je pense que c'est important de vous expliquer pourquoi. Un besoin, ça ne se décide pas. C'est ce qui en fait un besoin d'ailleurs. Et un besoin, ce n'est pas non plus une envie. C'est pour ça qu'il y a deux mots différents, parce que ce n'est pas la même chose. Besoin de rien, envie de toi. Donc, si une femme a besoin de coucher avec Harvey Weinstein pour avoir un emploi, déjà, c'est ignoble. Mais en plus, je, je me pose tout de même deux trois questions sur la légalité de vos critères d'embauche. J'espère vous avoir été utile en tout cas. Hein. Je reste à votre entière disposition, hein, monsieur Grafman, si vous avez besoin de moi euh, pour savoir à quel moment euh, on harcèle une femme euh, et d'autres non. Hein, parce que je crois que c'est des choses qui vous posent problème. Alors euh, n'hésitez pas, hein, surtout, moi je, je suis là. À